Bonjour, bienvenue à toutes dans les tables de Noël de Pronels. Les fêtes de fin d'année approchent et c'est une saison remplie d'opportunités pour vous. Mon conseil pour vous, préparez-vous à temps, décorez votre salon pour faire déjà des petits paquets et des idées de cadeaux pour tous vos clients qui vont en avoir besoin pour les fêtes de fin d'année. Cette année, nous avons pour vous des chaussettes remplies avec un masque nourrissant pour les pieds de vos clients. Cela va vous permettre de remercier vos clients fidèles et en plus, vous pouvez les accrocher dans votre sapin.